Bonjour, bonjour. Je disais alors que euh, pour les discussions, on peut les avoir plus tard. Donc, euh, veuillez entrer, s'il vous plaît. Alors, pour ce qui est des discussions, euh, nous avons beaucoup échangé pendant longtemps. Et maintenant, euh, pour... Ce qui est des 16 groupes HISP dans les pays. on hein, est d'accord qu'il y a des besoins de la part du gouvernement dans ces institutions. Maintenant, il faudrait euh, penser à être plus stratégique pour être plus durable et comprendre d'abord ce que c'est que la gouvernance électronique dans les différents pays. Donc, nous sommes sur un nouveau projet, un nouveau projet qui est en train de renforcer les capacités pour ce qui est de la gouvernance électronique dans les pays. Et on a appelé ça euh, l'infrastructure numérique nationale et c'est ce dont nous pensons et pour voir comment aider le gouvernement en ce qui concerne la transformation numérique dans la sphère mondiale. Donc, on va essayer de soutenir euh, tout un chacun et on va en parler plus tard lorsque les pays vont présenter leur exemple. Alors, euh, nous avons commencé un nouveau projet pour ce qui est des bourses d'études. Donc, euh, ça a commencé maintenant. a également la question de, du renforcement des capacité pour ce qui est des stratégies numériques pour la gouvernance électronique dans les pays. Donc, voici euh, les thèmes du jour et on va donner des exemples de comment est-ce que le dhs a pu apporter sa pierre à l'édifice dans plusieurs secteurs, euh, que ce soit l'éducation et la santé. Parce que nous savons que l'éducation est tout aussi importante que la santé dans les pays. Et ce qui est surprenant pour moi, c'est que qu'on euh, a pu réussir à créer un lien entre l'éducation et la santé et comment est-ce que cela a aidé dans les pays pour pouvoir renforcer les processus de numérisation dans les pays. Et on a des exemples qui seront présentés aujourd'hui. Comme toujours, il une longue liste. Dans cette longue liste, certains ne vont pas beaucoup parler. On va essayer d'initier euh, les discussions euh, par mot de mois. Et si vous avez des questions, j'espère qu'on aura assez de temps pour pouvoir échanger. Et même après la session, on pourra euh, essayer de discuter, de discuter pardon, parce qu'on est en train de euh, surveiller l'utilisation du temps. Donc, on va voir comment on peut catalyser DHS2 dans de nouveaux domaines. On va essayer de voir comment est-ce qu'on va soutenir les activités à chaque niveau, pas seulement au niveau national, on part même dans les villages. J'ai déjà montré cette image. Auparavant, c'est l'une de mes images favoris parce que euh, au niveau euh, des villages, ces sujets, on les enseigne aux communautés dans ces villages. Pour ce qui est de l'éducation, euh, la nutrition, euh, l'agriculture et même l'eau et, et l'assainissement, et pardon on en a parlé dans les villages. Maintenant, qu'en est-il de la santé euh, euh, environnementale, c'est-à-dire le climat? On doit essayer d'en parler également. On va faire un suivi euh, et puis avoir des discussions pour que les pays puissent avoir des données euh, sur tous ces domaines, avoir les données également pour pouvoir prendre des décisions idoines euh, au moment approprié. Alors, c'est pour nous rappeler que ce n'est pas seulement euh, au niveau national, mais c'est à tous les niveaux. C'est ce sur quoi se focalise DHIS2, c'est-à-dire quitter du niveau supra jusqu'au niveau le plus inférieur pour pouvoir prendre des décisions pour influencer les situations de manière positive. Ceci étant dit, je vais passer la parole à Pamud pour continuer la présentation. Merci. Je suis Pamud, je viens de Hisp, Sri Lanka. Euh, J'ai aussi participé pour ce qui est des HHS2 euh, au-delà de, du domaine de la santé. Maintenant, nous sommes au dernier jour de cette conférence, vous devez vous rappeler qu'on a déjà parlé durant la semaine de certains cas d'utilisation du dhis 2 en dehors du domaine de la santé. Alors, dans la diapo précédente, Christine en a parlé, notamment de l'éducation, et il y a des groupes dans le monde qui essaient également de voir dans le monde comment est-ce qu'on peut utiliser DHS2, non seulement dans le domaine de la santé, santé, mais aussi dans l'éducation pour pouvoir gérer l'éducation, et euh, les exigences qu'il faut pour euh, ce domaine en particulier. Ici, vous allez voir des domaines potentiels où nous avons vu que le DHS2 peut être euh, utilisé et également, nous avons des exemples de domaines où le DHS2 est déjà utilisé. Et on a réussi à avoir quelques informations sur ces différents domaines sur euh, le plan technique concernant comment est-ce qu'on veut utiliser DHS2, on est tous euh, d'accord que ce n'est pas qu'une question d'installation de DHS2 dans ces domaines et puis euh, les domaines entrent directement non. On a identifié deux catégories pour ce qui est de la capture des données pour l'utilisation de DHS2. Le premier, c'est que nous avons les domaines comme le climat, l'agriculture, la sécurité alimentaire, la nutrition, les désastres, les catastrophes par temps naturel et la santé. Et ces acteurs vont envoyer les données dans le dhis 2 Ça veut dire qu'il y a des outils existants comme les trackers de données, les captures d'android, vont permettre de pouvoir entrer les données dans le dhs 2 L'autre cas d'utilisation que nous avons vu, c'est parce qu'on n'est on pas en train de créer la roue. Donc, il y a des domaines qui sont déjà là et, et on a déjà dans les cas d'utilisation qu'on a des systèmes numériques pour les applications de capture qui existent déjà. On va essayer de les intégrer dans le DHSE. On a des cas d'utilisation pour les différents scénarios. Et dans cette session, vous allez entendre parler des cas d'utilisation de certains pays où les méthodes ont été suivies de manière scrupuleuse. Permettez-moi alors de vous présenter un des orateurs principaux. Celle qui a parlé durant le premier jour. Elle est en charge de la, des politiques au NORAD. Et également, elle a aidé à prendre les données dans ce, cette alliance mondiale. J'espère que tout le monde peut nous suivre. C'est bien d'être de retour parmi vous. Je suis très surpris de voir la dynamique que tout le monde a le matin. Ça veut dire qu'on a bien, on, on s'est bien reposé. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de grand qui se produit ici. En ai pas, pour ce qui est de ma présentation, j'en ai un peu parlé euh, le lundi, si vous vous en souvenez. Et également, euh, je, je suis content qu'on en parle également dans cette session pour que je puisse un peu élaguer. C'est pour mentionner ce que c'est que euh, l'alliance de biens publics et numériques. Je suis le secrétaire, donc, vous voyez, il y a six membres, vous reconnaissez l'UNICEF. Il y a aussi High Spirit qui vient de l'Inde, qui est très uh, concerné par ce qui est utilisé uh, par les données en Inde. Nous avons plus de 20 membres, donc voici seulement les membres du Conseil d'administration. Et Il y a des membres dans le pays également. Alors, uh, il y a la Sierra Leone, l'Ouganda, le Rwanda et les pays membres de cette alliance. C'est très récent, d'ailleurs. Il y a aussi l'Inde qui est un pays membre. Pourquoi cette alliance? C'est une recommandation du secrétaire général des Nations Unies en 2019, et c'est dans sa feuille de route pour la coopération numérique. Donc, il est en train de nous définir ce que c'est que... Euh, le bien public numérique. Et je pense qu'il y a de bonnes perspectives pour ce qui est des normes de biens public numérique pour les années Donc, je vais en parler. Les normes pour ce qui est des biens publics numériques, c'est une définition qui a été euh, mise en place par euh, la, le secrétariat et c'est des normes disponible à tous et vous pouvez tous y contribuer. Donc, c'est disponible également dans le GitHub. Et j'espère qu'on pourra avoir des avancées. Comme vous pouvez voir, c'est des normes techniques dans le sens où ça prend en compte les aspects et pas que la maturité ou les implémentations. Et je sais que c'est une perspective très importante pour ce qui est de ce qui est recommandé pour les pays, parce qu'on a besoin de soutien. Je dois dire que je suis très d'accord avec la démarche présente, mais on doit avoir des normes pour, qui prennent en compte le, comment est-ce que la technologie est mise en place et le fait que ça puisse prendre en compte euh, les différentes évolutions et trouver des solutions pour ce qui est, et de la situation présente. Mais je crois également que la maturité est un aspect très important à prendre en compte pour pouvoir faire les recommandations, soutenir les implémentations et voir comment est-ce qu'on peut les valider pour ce qui est des termes technologie, évidemment, parce qu'on euh, doit atteindre les ODD. Comme Christine l'a dit, je vais vous parler des infrastructures de biens publics numériques. On utilise souvent... Euh, les stacks qui viennent notamment de l'Inde, ça a à voir avec les systèmes de paiement numérique, les registres civils, les systèmes pour l'échange des données sécurisées. Et je crois que c'est les facilitateurs fond fondamentaux euh, qui sont dans plusieurs secteurs et ces informations nous permettent de trouver des solutions parce que la situation actuelle peut euh, causer euh, des problèmes euh, dans la nature actuelle des choses. Donc il faudrait y penser encore et encore. Maintenant, bon, je vais vous. Voici quelques exemples des biens publics numériques qui sont disponibles pour être déployés dans l'infrastructure publique numérique. Par exemple, en Inde, vous avez Approd, qui est un système euh, de biens publics numériques. Et en Estonie et en, en Finlande, vous avez s qui est aussi un système de biens publics numériques. Approd en Inde n'est pas disponible à tous. Et il y a MoSip également, qui est euh, une plateforme d'identité euh, modulaire open source c'est aussi, c'est aussi basé sur une technologie euh, numérique qui est aussi open source. Je vais essayer de vous montrer la différence entre ce qui est générique et l'implémentation pour exode Vous voyez que c'est les deux parce que c'est implémenté comme une infrastructure de biens publics numérique qui est aussi open source. Je sais d'expérience que l'Ouganda a un X-Road qui est disponible pour son infrastructure publique numérique. Pour les autres exemples, vous connaissez OpenCRVS, j'en suis sûr, euh, je, je, je, je pense l'avoir déjà vu quelque part déjà. C'est un système de statistiques pour les registres civils qui est en train de gagner du terrain et qui a beaucoup de soutien. Il y a Open 2 p qui est beaucoup plus utilisé en Sierra Leone durant les crises d'Ebola pour pouvoir faire les paiements pour les, le personnel de santé, mais ce n'est pas bord, adopté par l'Ukraine pour, pour donner la protection sociale. Euh, et gérer les flux euh, d'aide humanitaire. Maintenant, pour MIFOS, c'est une technologie qui a été développée par euh, le PNUD qui a été utilisée par la Sierra Leone également. Et l'Ukraine utilise x pour euh, son infrastructure euh, publique numérique. Maintenant, il y a euh, plusieurs... Euh, système euh, d'échange de données dans xroad qui est assez sécurisé et je voyais que j'ajoutais également le dhis Même si euh, le DHIS2 a commencé comme un système de gestion sanitaire, c'est utilisé dans plusieurs secteurs et dans plusieurs cas d'utilisation. Je pense que ce qui distingue euh, le bien public numérique de celui-ci, c'est que c'est générique et c'est très pertinent. Et voici euh, quelques rôles que j'ai ressortis pour le dhs de et l'EGISP. Euh, il y en a plus, mais voici juste quelques-uns. Premièrement, le DHS2 euh, en lui-même devient de plus en plus euh, de plus en plus partie intégrante du système mondial et ça prend en compte non seulement la santé, mais dans plusieurs secteurs et ça devient de plus en plus permanent. Ça, c'est pour le DHS. Évidemment, ça a contribué au renforcement des communautés. C'est une partie très importante de ce succès du DHS. Évidemment, il y a des personnalités qui sont impliquées. Et dès le début, euh, ils ont aidé, mais le modèle de renforcement de capacité avec la combinaison de la technologie, c'est ça qui est une plus-value. Également, de plus en plus, il y a les intégrations entre le dhs 2 et d'autres DPG. Euh, je ne sais pas combien de requêtes vous avez pour l'intégration par... Ans et je pense qu'il y en a beaucoup et je crois que ça s'est renvoyé évidemment au communautéisme, également à Oslo pour ce qui est de chaque pays. Et je pense qu'il y a un très grand potentiel dans cette intégration, mais comme je l'ai souvent entendu, c'est souvent détenu par chaque pays parce que les donateurs externes ne peuvent pas venir juste pour faire des recommandations en croyant que c'est toujours la meilleure idée, mais il y a des pays qui ont déjà leur plateforme, comme des plateformes, euh, les plateformes exceptionnelles comme DHS2 qui s'occupent des besoins euh, locaux et les intégrations euh, peuvent avoir de la sens. Quand on prend l'exemple également du Sri Lanka, Divok et DHS2, on voit comment est-ce que les choses ont évalué également la complexité qui est est prise en compte quand on veut faire cela et ça a un coût. Donc, c'est aussi un problème de fonds pour pouvoir soutenir les différentes intégrations, parce qu'on ne peut pas espérer que les HS2 et les RISP puissent soutenir les coûts à chaque fois. Également, j'aimerais vous parler de mon impression c'est que euh, le succès et l'impact du DHS2 et du HISP, c'est aussi dépendant des infrastructures publiques numériques. Lorsqu'il y a des systèmes comme les registres civils en place, c'est un peu plus facile de pouvoir euh, bâtir là-dessus. Avoir des infrastructures de paiement comme comment payer le personnel de santé, et les, les autres parties prenantes, donc je veux dire que la gouvernance électronique et le fait de tout faire pour pouvoir euh, avancer pour ce qui est de la gouvernance électronique, c'est aussi l'intérêt de tout un chacun qui travaille sur le dhs 2 même si euh, c'est juste premièrement de la perspective d'une utilisation dans le domaine de la santé, parce que c'est les infrastructures publiques et numériques ont aussi un impact sur le domaine de la santé. Non, je pense qu'il y a une chose qui doit avoir lieu pour avoir du succès. Il ne faut pas oublier le besoin d'une assistance technique et un soutien dans l'implémentation et le renforcement de la capacité des communautés. Comment est-ce qu'on peut tirer profit de cela quand on part bien au-delà du DHS de Comme? Est-ce qu'on peut tirer profit du modèle HISP dans les autres euh, biens publics numériques et les cas d'utilisation? Également, je l'espère qu'on pourrait apprendre des HISP pour ce qui est de l'expérience de partage, ce n'est pas une chose dont on est forcé euh, de faire. On n'est pas contraint juridiquement de faire des échanges, mais je pense qu'on le fait parce qu'on fait partie de la communauté et ça a du sens parce que chacun veut contribuer et voir comment est-ce que les uns et les autres ont fait pour s'en sortir. Pour ce qui est des biens publics numériques, comment soutenir également l'écosystème et qu'est-ce qu'on peut en apprendre? Et pour le dernier point, je pense que les communautés RISP euh, sont les mieux placées pour avoir des perspectives sur le long terme, parce que ça a commencé depuis 1994 quand j'avais 16 ans. Donc, ça fait un petit bout et je ne pense pas que euh, c'est... Pardon, je, je, je pense plutôt que euh, les donateurs jouent également un grand rôle. On ne va pas juste avoir une perspective pour deux trois ans. On veut euh, un système, un écosystème qui va aider à remplacer l'ancien paradigme. Donc, il faut être là pour un très bon bout. Et ce n'est pas euh, une tâche aisée pour ce qui est des donateurs euh, de développement. Je pense qu'il y a beaucoup de, de représentants de gouvernement ici parce que ce n'est pas très évident pour un gouvernement de s'engager sur le long terme. Donc, j'aimerais quand même encourager le fait qu'on puisse essayer de faire des estimations sur 10 ans et des prévisions également pour pouvoir avancer sur Je vous en remercie. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai le son Oui, merci. Donc, voilà ce que nous faisons à l'université et c'est un pilier dans les universités, c'est-à-dire penser sur le long terme, avoir une capacité d'investissement sur le long terme. Donc, je vous remercie pour cette introduction. Nous allons continuer avec le prochain orateur. le directeur Steve. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Steve vous pouvez venir, directeur du DDI qui est le département d'analyse des données. Et il est aussi dans HTC, qui, qui s'en rappelle également. Il est à la tête du comité des de statistiques des Nations Unies. Il va nous parler un peu des données. Merci beaucoup, je m'appelle Steve McFeely, comme vous avez entendu, je travaille à l'OMS euh, et je vais parler plus des statistiques de la perspective des Nations Unies. Mon histoire commence en 1966, en réalité, ça a commencé ici à Oslo et en 1966, J'espère que vous pouvez bien voir. Il y a Norbert, qui est un statisticien qui a partagé un document avec pour titre Statistical File System, c'est-à-dire un système de documentation statistique. Et ce document a changé la perspective mondiale en matière de statistiques. C'est ce domaine, ce papier ou cette publication qui a joué un grand rôle dans le Nord. C'était un, un document très controversial, controversé dans le monde parce que pour certains, c'était de l'hérésie. Ça a choqué le monde entier du fait qu'on peut se arrêter d'utiliser, de faire appel aux, aux enquêtes, aux sondages et dépendre des registres. En 1966, ce document n'avait pas encore été traduit en anglais et... Ça a eu un impact sur moi. Et quand je l'ai lu, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas partout Alors plus tard, moi-même bon, et les collègues, on a aussi fait une publication qui était une lettre ouverte au gouvernement irlandais. J'ai dit, il faudrait qu'on repense l'infrastructure des données au niveau national. Parce que chaque département n'a pas été numérisé, c'est pas très bien organisé et donc, on n'a pas de bons résultats. Donc, il y a trois points dont on a parlé dans le document parce que ce qu'on a d'abord fait, on a fait la revue, l'examen des stratégies du gouvernement et on a essayé de voir ce que le gouvernement fait. On a essayé de permettre qu'il y ait un bon réseau au niveau du gouvernement. Donc, il fallait d'abord les données de chaque département du gouvernement. Maintenant, quand euh, vous voyez euh, le service, il faut appliquer la même logique aux données. Donc, ce que nous avons compris, c'est que tout est interconnecté. Chaque département euh, avait l'habitude de voir les données de manière très personnelle. Le, la santé publique, euh, en particulier si vous voulez parler de santé, il faut connecter cela aux taxes, aux impôts. Vous allez devoir les informations en matière d'environnement, etc. Donc, la santé, c'est un domaine qui prend en compte plusieurs domaines de l'infrastructure nationale. Également, si vous partez au gouvernement, vous devez leur dire qu'on doit apporter un nouveau système électrique. Le gouvernement va comprendre qu'il faut investir dans euh, le fait de générer des infos, des, des, le trans transport le transport de l'électricité et la consommation donc ils comprennent qu'il y a beaucoup d'étapes et on doit bien gérer chaque étape et les étapes doivent être interconnectées mais ils comprennent pas la même chose quand il s'agit des données pourtant c'est la même chose les données ne sortent pas euh, en un claquement de doigts ça doit être euh, cherché euh, enregistrer, transporter, analyser, etc. Donc, on parle de route, on parle d'infrastructure. De la même manière, il faut parler des données comme une infrastructure et dans une économie moderne et une économie euh, qui se base sur les données. Il faut utiliser les données comme étant un atout, un atout. et voir comment est-ce qu'on peut gérer cela. Euh, une des choses clés dont, dont on disait, c'est que en Irlande, on a besoin de trois choses, l'identification euh, des personnes, des affaires et des euh, localisations ou bien les, des lieux. C'est une bataille que nous menons avec le gouvernement. Euh, D'abord avec le secteur de la santé qui continue de dire qu'ils ont besoin d'un identifiant unique et on leur disait non. On a besoin d'un identifiant national et vous aussi, vous devez l'utiliser. On a eu à discuter de cela dans plusieurs pays également. On leur dit que si vous voulez juste un identifiant spécifique pour le domaine de la santé, il faut se rassurer que ça peut être connecté aux autres identifiants dans le monde. Parce que sinon, vous êtes en train de, euh, de dissiper euh, l'infrastructure ou de faire du gâchis. J'ai beaucoup travaillé en Irlande pour ce qui est des données. Mais quand je suis arrivé aux Nations Unies, ils, ont, ils ont voulu que je donne un exemple euh, régional dans le monde. Et j'ai compris que les choses que j'ai prises à légère comme statisticien européen, ça n'existe pas ailleurs dans le monde. Donc j'ai dû écrire une, autre, une autre lettre ouverte au gouvernement de l'Irlande. Pour leur expliquer que, à part l'infrastructure des données, on a besoin de la gouvernance. Donc, on a besoin d'un cadre juridique. Donc, on rédige maintenant, on les prend en compte. On a besoin d'une institution de coordination. Donc, on fait les, on connecte les choses, on fait la connexion avec les gens pour se rassurer de la personne qui va peut-être autoriser les accès à chaque fois que vous cliquez. Donc, dans plusieurs pays, voyez à gauche, cela n'existe pas. Et cette structure n'étant pas existante, on a beaucoup de pain sur la planche. Donc, maintenant, on parle d'infrastructures euh, et il faudrait penser euh, aux données de la même manière parce que les données ne viennent pas dans le claquement de doigts comme je disais dans, de nos jours. La gestion des données entre dans une autre dimension parce qu'on entend parler des fake news euh, des, et on, le fait d'avoir besoin des données euh, signifie qu'il faudrait accorder une attention particulière à ces données parce que les interprétations aussi diffèrent. Les, si l'information est contestée, alors nous n'allons nulle part. Euh, nous allons avancer un peu dans la diapo. L'interconnexion n'est pas seulement importante pour pouvoir faire les analyses, mais c'est également important pour euh, pouvoir euh, faire la propagande ou le plaidoyer. Pour ce qui est euh, de l'OMS, il se focalise beaucoup plus sur la santé, c'est ce que vous espérez également. Mais quand je vois le HRVS, je me rends compte que c'est plus que cela, parce que les Nations Unies essaient d'aider les économies euh, à croître leur... Impôts pour, pour qu'ils puissent régler leurs problèmes sur le plan national. Et vous ne pouvez pas faire cela si la population n'est pas enregistrée, s'il n'existe pas dans les systèmes. Vous ne pouvez pas faire d'imposition. Donc, le système est, est important pour plus que la santé. C'est très critique. Si vous n'avez pas d'identité, euh, vous n'existez pas. Et vous avez de grands problèmes. Et ça affecte le reste de votre vie, donc c'est plus important même que la santé et pour ce qui est de la démocratie, vous ne pouvez pas faire des élections si les gens n'existent pas. S'il y a trois personnes dans le pays, peut-être, et il y a une seule personne qui existe dans le système, vous voyez que ça n'aide pas. Donc, comment est-ce qu'on peut faire des représentations dans la, des pays si on ne connaît même pas euh, les populations. Si les gens meurent également, on ne sait même pas que les gens meurent. Vous voyez, il y a beaucoup d'implications et même des implications économiques. Comment est-ce qu'on peut faire des planifications si vous ne connaissez pas le taux de croissance de la population Parce que la, la population change. Il faut prendre en compte l'immigration et également euh, la, le taux de croissance naturel. Si vous n'avez pas ces informations, comment est-ce que vous pouvez planifier pour l'éducation et les autres domaines Et prenant en compte même euh, la sécurité, le terrorisme et tout ce qui se passe, si vous ne connaissez même pas les gens dans votre pays, comment est-ce que vous pouvez planifier en matière de la sécurité donc, si on prend quelque chose de plus simple comme le CRBS qui est le système d'enregistrement des faits et de statistiques d'état civil, vous voyez que euh, c'est ce qu'il y a de plus important. Autre chose à prendre en compte, c'est que le monde est en train de changer très rapidement. Quand je suis entré dans les statistiques, on a vu que les données, ce n'est pas qu'une question de chiffres. Dans ma vie, on a vu que les choses ont changé avec euh, l'Internet. Les données peuvent être des sons, des images, des textes. Et on a commencé à développer des analyses de diverses sources d'informations. Donc, le concept de données en lui-même a changé et ça a des implications en matière de gouvernance. Maintenant, au niveau des statisticiens, on se préoccupe beaucoup de la gouvernance de ce qui se passe dans le monde entier. Donc, il y a des années, on a commencé à, à rédiger un blog pour voir ce qui se passe dans le monde entier qui euh, est tenu responsable. Il y a beaucoup de choses qui voient le jour et avec le mouvement des données ouvertes, on se focalise sur les informations publiques. Mais le secteur privé euh, est des fois exempt. Il y a alors, une sorte de stress en matière économique. On parle également de biens publics et au niveau du gouvernement, on voit le, les données comme un bien public. Les statistiques sont les statistiques maintenant sont euh, gratuites. À, à l'époque, on payait pour les statistiques, mais maintenant c'est gratuit. Vous pouvez avoir les statistiques à, à chaque moment. Au niveau euh, des entreprises, il faudrait savoir que c'est aussi des atouts on, dont on pourrait tirer profit. Donc, on voit que dans le monde, les données sont en train de prendre, gagner du terrain. On a eu alors ces, blocs, ces blogs pardon et les Nations Unies ont essayé de mettre en place l'infrastructure nécessaire. Nous... Nous avons essayé de faire l'échange de données et parce que les données c'est comme des marchandises qu'on essaie également d'échanger. Aux Nations Unies, il, euh, il y a le CEBC qui euh, est un conseil des différents directeurs en matière de coordination et il il y a ce qu'on appelle... Euh, et il y a, pardon, un sommet qui viendra euh, très bientôt euh, et on essaie euh, de voir on va essayer de voir les nouveaux biens publics, euh, ce qui se passe en gouvernance. Et donc, en tant que statisticien, on, on a compris qu'il fallait voir ce que c'est que les données euh, dans les domaines transversaux. Et ce que je suis en train de vous dire, je le fais parce que c'est un contexte, un concept pardon, qui va pouvoir euh, donner la forme à ce que vous voulez faire. À Londres, euh, le CIB a donné l'autorisation aux statisticiens de pouvoir euh, mettre en place un compact de données. Je ne connais pas euh, quel en serait la, le résultat final, mais je peux vous dire que les Nations Unies sont en train de mettre ce compact digital ou numérique en place. D'ici septembre, je crois que ça pourrait être opérationnel, ça pourrait euh, essayer de euh, rappeler que les données, c'est des biens publics et rappeler les manquements qu'il y a en matière de données. Et aux Nations Unies, on s'est rendu compte que personne ne prend cela au sérieux et c'est un risque énorme. Maintenant, nous revenons encore à la santé. Et si on revient sur les systèmes d'information euh, de gestion de la santé, nous voyons qu'il y a beaucoup de systèmes euh, qui existent dans le domaine et tous les termes que nous voyons, les SIGS, les SIGS et tout ça, euh, les, le système, en fait, est en train d'émerger. Il faut prendre, il faut avoir une vue générique parce que tout est interconnecté. Même avec les SIS, euh, le système d'information sanitaire, je, je sais qu'on est en train de, de, de gagner du terrain. Ce que nous essayons de faire quand même, c'est de développer des systèmes qui sont adaptables et flexibles. On ne veut pas une multiplicité de systèmes. On est d'accord que la technologie ne peut pas tout résoudre, mais il faut organiser les données et même l'informatique en général. Je sais que la dichotomie euh, entre euh, routine et émergence est une fausse euh, discussion. On a besoin de bâtir des systèmes qui s'occupent de l'émergence euh, ou pardon, des cas d'urgence et pas seulement de la routine. Je suis sceptique en matière d'indicateurs. Les indicateurs ont des lieux, mais l'idée qu'on peut développer des indicateurs pour euh, euh, anticiper les euh, situations d'urgence à venir. Je, je suis sceptique en la matière. On se rappelle de la dernière bataille, euh, la dernière bataille et je pense que les statisticiens ont ég également échoué. Il faut se préparer pour la prochaine COVID. C'est-à-dire qu'une autre chose peut arriver comme la COVID et il faudrait avoir des systèmes flexibles et adaptables pour que lorsque quelque chose va se passer, on pourrait répondre de manière appropriée et pouvoir faire les analyses de manière appropriée. Également, pour ce qui est des capacités, on a besoin des capacités d'analyse pour ce qui est de la gestion des systèmes. On a besoin des capacités pour connaître, pour avoir des gens qui peuvent analyser les données, et formaliser les données. Donc, je, je suis d'accord quand même que les indicateurs ont, des, ont, la, ont leur place dans cette sphère, mais ils ont un rôle très limité. Merci. Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Et ça montre ce dont nous avons besoin. Il besoin d'avoir de la flexibilité et de la capacité pour être préparé pour les prochaines urgences. Mais aussi l'importance de voir les données et, sous une perspective beaucoup plus globale. Et, je pense que c'est ce qui est vraiment super pour la transférée la, la Maintenant, nous allons et, écouter notre présentatrice. Apprendre du domaine de la santé, ce que nous avons fait, mais il y a beaucoup de connexions entre la santé et l'éducation, euh, parce que nous sommes tous en train d'aller à l'école, nos enfants également, nous voulons que nos enfants aillent à l'école, nous voulons que les enseignants soient dans les écoles, en train d'enseigner nos enfants, donc c'est très important euh, Lorsqu'il s'agit des infrastructures nationales numériques, parce que nos enfants, si nos enfants ne sont pas vraiment dans les écoles, le pays n'existera pas. Donc, nous allons donner la parole à présent à Monica, qui vient de Ispe, une mais qui est également une doctorante dans notre projet, les HS2, donc je suis vraiment très heureuse de donner la parole à Monica. Merci beaucoup, madame Christine, je je salue tous et je remercie les précédents présentateurs. C'était vraiment une très bonne présentation, ce qu'on vient de suivre. Maintenant, on va voir ce qu'on a appris, n'est-ce pas du secteur de la santé connaissait d'implémenter dans le secteur de l'éducation. Maintenant, parlons des sessions de, de, dans l'implémentation dans le domaine de la santé. Dans le domaine de la santé, le HSD a été implémenté en Ouganda depuis 2010. Alors, nous avons une expérience de plus de 10 ans en train d'implémenter dans le domaine de la santé. Alors, nous avons cette expérience, nous nous de cette expérience. Nous nous demandons ce que nous pouvons vraiment apprendre de la santé et l'implémenter dans le domaine de l'éducation, éviter toutes les erreurs qu'on a commises lors de l'implémentation dans le domaine de la santé, pour qu'on ne les répète pas dans le domaine de l'éducation. Alors, l'une des choses que nous avons apprises pendant l'implémentation de DHS dans le domaine de la santé, c'est que les districts étaient vraiment au centre de la gestion des données alors cela a amélioré la qualité l'utilisation des données au niveau des districts. Alors les HST dans l'éducation nous avons vu vraiment nous avons saisi l'opportunité d'utiliser le district comme un centre de gestion des données des données liées à l'éducation, mais également nous allons utiliser ces données pour aider la prise de décision de routine au niveau des districts avant d'adopter des HS2 dans le domaine de l'éducation au niveau des districts et, et les données plutôt, euh, voilà, le district c'était juste un canal des données, juste un intermédiaire vers le niveau central. Alors, le district était vraiment écarté dans le processus de gestion des données. Cela a donc créé une opportunité de renforcer la capacité des districts pour pouvoir utiliser les données dans la prise de décision. Bien sûr, les districts sont très proches des écoles. Les districts connaissent les problèmes auxquels font face les inspecteurs des écoles au niveau des districts les écoles qui ont des problèmes et, n'est-ce pas, les euh, soutenir dans ce sens. Alors, travailler avec les districts nous a donné une opportunité, n'est-ce pas, de renforcer les capacités des équipes et des, et des, des districts pour que les écoles soient soutenues. C'était la meilleure pratique, c'est ce que nous avons appris du domaine de la santé, parce que ce fut une meilleure pratique dans le domaine de la santé, parce que les, les districts étaient dans les établissements pour les aider, pour les aider à faire face aux difficultés. Également, dans le domaine de la santé, il y avait, n'est-ce pas, de, de, de l'évaluation de la qualité des données parce que les districts étaient en train d'interroger les données avec les HST pour la santé. Alors, nous avons considéré cela comme une opportunité où les, les équipes du domaine de l'éducation interrogeaient leurs données et en se faisant améliorer la qualité des données du domaine de l'éducation qui arrivaient. Donc, c'est également une bonne pratique. Que nous avons appris du domaine de la santé, que nous essayons d'adopter dans le domaine de l'éducation des gants. La promotion de l'utilisation de données ne saurait être surestimée. Nous... Donc, il y a davantage d'utilisation de données au niveau des districts, des données vraiment éclairées à la prise de décision au niveau euh, de, de la planification, la l'allocation la, de ressources, la plaidoirie pour euh, davantage de ressources pour soutenir toutes les interventions des écoles dans différents districts. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important que nous, nous avons appris dans le domaine de la santé, que nous essayons euh, de mettre en place euh, dans le domaine de l'éducation. Euh, l'éducation, les tableaux de boss sont aussi importants et ça n'est-ce pas augmenté l'appétit pour l'utilisation des données. Comme nous le savons tous, il, il y a beaucoup de partenaires dans le domaine de l'éducation, partenaires au développement de l'éducation différentes partie et c'est presque les mêmes partenaires dans le domaine de la santé. Chaque partenaire est vraiment intéressé dans ses, dans, dans ses propres intérêts en matière de données. Vous avez constaté que chaque partenaire va venir avec ses outils de collecte de données au niveau des écoles et au niveau des établissements. Dans le domaine de la santé, il y avait le besoin d'harmoniser ses besoins en matière de données. Donc il y a eu un processus d'harmonisation de tous les outils de collecte de données au lieu d'implémenter les données selon les partenaires. Et maintenant, on a, n'est-ce pas, une collecte de données qui, en utilisant euh, les outils standards, et cela permet aux partenaires de soutenir les établissements à, n'est-ce pas, à saisir des données et d'autres qualités. Nous sommes en train de contribuer à la même cause. Cette bonne pratique dans le domaine de la santé nous a beaucoup aidé dans le domaine de l'éducation, n'est-ce pas, de travailler en collaboration avec l'éducation pour nous assurer que les outils soient harmonisés, le processus de collecte de données et éviter et le reporting ad hoc qui est un fardeau pour des écoles et pour les districts dans le long terme. Donc, ça nous a conduit à l'harmonisation des outils de collecte de données. Nous avons maintenant des outils standards harmonisés et ça nous a, n'est-ce pas, permis de collaborer avec les partenaires pour soutenir la mise à l'échelle de cette initiative au niveau de tous les districts dans le pays. Donc, lorsque tout le monde contribue à la même cause, les ressources sont plus alignées et plus harmonisées et ça augmente l'adoption du système. En apprenant du domaine de la santé, nous avons aussi mis en place un plan d'implémentation parce que dans le domaine de la santé, les partenaires étaient en train de nous aider dans ce sens et en assistant dans la collecte de données et donc tout cela a contribué a, a contribué et aujourd'hui nous avons des ressources humaines et nous avons essayé d'adopter la même approche dans le domaine de l'éducation pour, pour qu'on ait une harmonisation de, des partenaires qu'on qu les organise afin de soutenir l'implémentation. Comme Liv et les autres présentateurs l'ont indiqué, l'intégration des données est vraiment très, très, très importante et je pense que nous devons nous assurer que les données soient intégrées et c'est une leçon que nous avons vraiment appris du domaine de l'éducation par exemple, elle l'a indiqué dans sa présentation. Alors, l'intégration des données, vous savez, on ne peut pas avoir des HSD en train de collecter toutes les données à partir de différentes sources avec les statistiques de population. Alors, ce que nous avons fait, nous avons essayé d'intégrer les données dans un des HSD pour l'éducation. Nous avons, nous avons besoin, n'est-ce pas, des données à partir de différentes sources, des données sur les examens, sur la population, des données sur la santé. Alors, euh, tous, ces, tous ces types de données sont, peuvent être intégrés dans des HS2 pour, pour nous permettre de calculer les indicateurs, les, les indicateurs de performance clés qui vont éclairer la programmation et, et, et n'est-ce pas, la prise de décision. C'est quelque chose que nous avons appris dans le domaine de la santé. hs 2 est un, un stock central de données. Et c'est utilisé dans différents secteurs. Bien sûr, avec cette intégration, nous avons essayé de lier les données liées à l'éducation aux données liées à la santé. Et ça a joué un rôle important dans l'implémentation dans réussie des programmes de santé. Vous allez constater qu'en utilisant les données de surveillance des écoles, ça a éclairé l'intervention dans le domaine de la vaccination, vous allez constater que les données sur, n'est-ce pas, les, les données sur l'alphabétisation aident beaucoup dans le domaine de la santé ça a amélioré les interventions dans différents secteurs. Un dernier lieu, je pense que c'est quelque chose vraiment qui a été partagé pendant Semaine, nous avons adopté des HS2 comme une plateforme générique dans la gouvernance électronique en Ouganda et nous sommes en train vraiment de suivre de près le plan national de développement c'est il s'agit de différents ministères de différentes agences qui sont censés produire des rapports sur euh, sur le plan national de développement, vous allez constater que tous ces différents secteurs sont très vraiment de contribuer, de produire des rapports en utilisant des et 2 En parlant d'interopérabilité, en parlant de, du partage, je pense que c'est vraiment un, un cas d'utilisation très très intéressant au niveau national. Maintenant, tous les ministères, le ministère de la Santé euh, va intégrer ces ces données dans le système et le ministère de l'éducation également va intégrer ces données dans le système et je pense que c'est vraiment une opportunité d'avoir ce partage de données à partir de différents secteurs et intégrer aussi le plan de développement national. Notre chose, tout en adoptant des HST, quelque chose que nous avons appris, c'est que c'est vraiment un modèle et, et qui ne coûte pas très cher. Nous sommes en train de tirer profit et de la communauté des HST qui est déjà existante et les capacités qui ont déjà été renforcées et depuis plusieurs années. Alors, ça nous a vraiment euh, euh, aidé pour euh, pouvoir implémenter, adopter DHIS2 dans d'autres secteurs parce que nous sommes en train de parler ici des réseaux, euh, réseaux ISP, les ministères, il y a des connaissances et donc les gens sont capables de travailler, de collaborer avec les équipes du domaine de l'éducation et leur apportent le soutien nécessaire. Et alors, ça a, euh, n'est-ce pas, augmenté, ça a Améliorer l'adoption de DHS2 dans le domaine de l'éducation. Alors, nous pensons que utiliser un système mature et open source qui est, de, qui est utilisé dans un seul secteur nous, nous va, n'est-ce pas, donner un modèle moins cher pour que le modèle soit adopté dans d'autres secteurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monica. C'était vraiment un très, très intéressant d'entendre cette histoire qui nous vient de l'Ouganda et le projet dans le domaine de l'éducation qui crée vraiment beaucoup d'engouement dans les groupes ISP. Il y a un autre secteur. Il s'agit de l'agriculture, mais aussi le climat. Nous allons maintenant dans différents domaines. Et, et, il est de l'Université de Malawi et fait aussi partie de ISP Malawi et il est docteur depuis plusieurs années. Merci beaucoup, Christine. Je vous salue tous. Je vais, nest pas, vous partager des informations sur le système de gestion des formations sur l'agriculture. L'implémentation que nous sommes en train de faire dans 12 districts dans le pays avec plus de 1000 tablettes. L'idée ici, comme vous le savez, l'agriculture, c'est la principale activité pour nos économies respectives. Mais nous avons constaté que nous devons renforcer le processus de collecte de données, communiquer des données et miner. Étant donné que l'agriculture dépend aussi du climat, pour ce système-là, nous avons constaté qu'il était nécessaire d'avoir un système d'alerte. Donc, il y a une composante qui, est, qui fait partie, n'est-ce pas, de ce processus. Donc, notre composante, ça, ça a trait à l'assistance en matière de nutrition, mais aussi suivre la production dans leur pays. Donc il y a aussi que il y a aussi euh, le système d'information pour aider les pays à déterminer les tendances sur le marché, mais aussi euh, les prix des différents produits alimentaires, mais aussi voir les différents efforts qui sont, qui sont déployés dans le pays et aider les agriculteurs à apporter le soutien nécessaire. Il y a aussi différents outils pour, pour l'agriculture. Je vais décrire certains de ces outils. Il y a aussi la composante sur la cartographie des ressources. Donc, il est essentiel de pouvoir suivre les différents projets qui sont implémentés ou ils ont implémenté les différentes activités qui sont soutenues, mais aussi les lignes budgétaires et la durée pour ces projets. Il y a aussi la composante ménage, parce que les ménages n'est-ce pas, bénéficient d'un soutien de différentes sources. Il est alors essentiel de cartographier le type de soutien dont les ménages bénéficient pour que les ressources soient bien, n'est-ce pas, attribuées. Pour le moment, ce que nous avons, c'est l'orientation sur l'avertissement précoce. Mais aussi, étant donné que nous sommes en train d'utiliser la plateforme DHS2, nous sommes en train d'explorer les possibilités d'utiliser d'autres services en ligne euh, à partir desquels nous pouvons, n'est-ce pas, extraire euh, des données et euh, utiliser les données que nous sommes en train de collecter, parce que les données sur le climat qui sont collectées sont collectées au niveau communautaire par les moniteurs agricoles, ce sont des gens qui sont dans les ménages, qui visitent les ménages et conseillent les gens par rapport à tout ce qui a trait à l'agriculture, mais aussi en même temps, ils collectent des données. Nous avons alors beaucoup de sources. Il y a la structure de reporting générale. Au niveau, au niveau bas. Donc, au niveau bas, nous avons ce qu'on appelle bloc Il y a aussi une section, un groupe de blocs, mais aussi les districts, et puis il y a aussi le niveau national. Donc, voilà la structure de reporting standard, mais dans le système, nous avons aussi incorporé les composantes pour le marché. Donc, nous avons la structure pour tous les marchés dans nos pays, nous savons aussi où se trouvent les stations, il y a aussi la structure pour tous les points de pêche dans le, dans le pays. Donc, euh, à droite, c'est un outil pour l'évaluation de la situation nutritionnelle au niveau des ménages. Chaque semaine, les moniteurs suivent de près les ménages pour déterminer l'état de l'insécurité alimentaire, c'est un protocole qui va continuer à, à vérifier la taille du ménage et il y a aussi, ils vont se dire, voilà, si nous avons tel nombre de membres de ce ménage, voilà euh, les besoins nutritionnels qu'il y a et puis ils les ils vérifient les sources alimentaires, est ce que ce sont des gens qui achètent la nourriture ou qui cultivent qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui les propres nourriture. en se basant alors sur le, en, en se basant sur les produits alimentaires disponibles, ils vont déterminer s'il y a une insécurité alimentaire ou pas mais aussi l'argent que le ménage peut avoir si c'est un ménage qui peut n'est-ce pas faire de l'épargne et puis ils vont faire des calculs en hein, se basant sur toutes ces données pour savoir le revenu de son ménage et pour savoir s'il n'y aura pas n'est-ce pas des difficultés alimentaires dans les deux prochaines semaines Alors, alors, en se basant sur ces données, des, des interventions appropriées sont entreprises. Également, comme un, un aspect clé du système, nous avons ce qu'on appelle le registre de ménage. Ça, ça forme la actually, la base pour la base du travail. tous les ménages doivent être enregistrés. Donc ça, ça a deux rôles, d'abord c'est un processus au niveau communautaire, par exemple, ce que vous êtes en train de suivre de près et l'élevage, vous allez, n'est-ce pas, enregistrer les ménages qui, qui, qui sont dans le domaine de l'élevage. Il y a aussi un échantillon sur les, les ménages qui sont enregistrés. Et sur la base de ces données, nous pourrons déterminer cet échantillon représentatif. Il y a aussi la composante de vérifier et le type d'entreprise dans laquelle se trouvent les ménages. si Les ménages sont soutenus par les ONG, le type de, de soutien, les domaines, ainsi que le nombre d'ONG qui les soutiennent. On doit aussi vérifier si euh, le, ménage, la ménage, euh, le ménage bénéficie du soutien de la part euh, du gouvernement. Donc, il faut, tout ça, c'est pour déterminer le type de soutien dont tel ou tel ménage euh, a besoin pour que les ressources soient euh, attribuées de manière appropriée. Une autre composante, c'est sur l'élevage. Nous avons des outils pour suivre de près toutes les dynamiques liées à l'élevage, les naissances, et les transferts. Donc, en se basant sur ces données, vous pouvez maintenant déterminer l'augmentation ou la réduction de les, des, pas, des, des animaux, savoir si les animaux ont été vaccinés, s'il n'y a pas de, de, de, de personnes qui ont été mordues par exemple, et si les animaux sont vaccinés ou pas. Avec ce travail, nous sommes capables de générer différentes statistiques. Avec les graphiques que vous voyez, voilà les tendances en matière de prix pour différents produits, surtout les produits alimentaires. Et à droite, en se basant sur ce, ce registre de ménage, nous pouvons, n'est-ce pas, calculer la taille de ménage, savoir aussi la taille des terres à la disposition de différents ménages pour savoir si le, ce que ce ces, ces, ces champs, ces terres le permettent de produire est suffisant. Donc, nous avons dû collaborer avec les et Je remercie les collaborateurs, les, co les collaborateurs. Et je vous remercie pour m'avoir écouté. Voilà maintenant un autre domaine. Et je pense il fallait préciser que c'est implémenté dans 12 sur 28 euh, districts au Malawi. Il fallait préciser cela. Maintenant, nous allons donner la parole à Severino, Mozambique. Je m'appelle Zafirino. je suis du Mozambique, et comme young je suis un ancien doctorat de l'Université d'Oslo, j'appartiens à un groupe d'experts DHS2 qui soutient la communauté lusophone dans l'implémentation de DHS2 pour les pays qui n'est pas utilisé le portugais comme langue officielle dans ce processus euh, de faire le plaidoyer de l'utilisation des biens euh, publics numériques nous sommes euh, exposés à plusieurs parties prenantes plusieurs acteurs qui travaillent dans différents euh, secteurs euh, par exemple en 2016 nous avons été approchés par un groupe d'ONG travaillant avec les agriculteurs dans les, les districts de au, au Maputo, qui s'appelle Matutine. Ils ont demandé, il y avait un projet qui se penchait sur différents aspects de la chaîne de, la chaîne de valeur agricole, nous avions, nous avions des problèmes par rapport à l'exposition des, des produits dans une situation où le pays était en train d'exporter des produits et, en Afrique du Sud, il y, a, euh, il y avait des produits qui, qui n'étaient qui, qui, qui pas vendus, même sur si le territoire national. Donc, ensemble, nous avons développé une plateforme DHS2, une plateforme qui a permis aux clients, mais aussi aux agriculteurs d'exposer et de partager les expériences, mais aussi et être capable de vendre leurs produits. Je pense qu'en 2017, nous avons eu cette opportunité de travailler avec un autre groupe, d'ONG qui travaillaient dans, un, dans une autre province, une province qui s'appelle Nakula, et ces ONG étaient en train de chercher une opportunité d'avoir une plateforme qui pourrait être utilisée pour, n'est-ce pas, euh, partager un certain nombre d'aspects spécifiques. Il y avait beaucoup d'accidents euh, sur le chemin de... Euh, il y avait une production, n'est-ce pas, de riz et les producteurs, les producteurs allaient au niveau, euh, au niveau du chemin de fer pour, n'est-ce pas, euh, sécher le riz. Étant donné que le système de chemin de fer n'est pas aussi développé qu'ici, il y avait une barrière plutôt. Euh, chez nous, les chemins de fer sont ouverts. Ce n'est pas comme ici où il y a, n'est-ce pas, des, des, des, des barrières. Chez nous, c'était ouvert et donc, il y avait beaucoup d'accidents. Donc, ça, ça a permis, alors, cette plateforme a permis d'avoir une, plate, une plateforme qui, qui a aidé à avoir des informations qui, des, pour envoyer des notifications, des alertes. Afin d'éviter, n'est-ce pas, les accidents. Un peu plus tard, l'année passée, nous avons euh, vu beaucoup de publicité. Le ministère de l'Agriculture cherchait des plateformes qui pourraient être utilisées pour gérer des données, mais également. Euh, à cause de, des catastrophes qui ont eu lieu au, au Mozambique, je pense que vous, vous en êtes au courant. Le gouvernement a créé ce qu'on appelle l'Institut national de gestion et de contrôle de, de risque. Et avec euh, cette institution, l'objectif, c'est, n'est-ce pas, d'avoir une, plate, une plateforme qui va être utilisée pour alerter la population avant que ces catastrophes ne se produisent, par exemple des cyclones, et autres types de catastrophes. Il faut vraiment qu'il y ait une plateforme qui peut être utilisée pour gérer les informations et avertir alerter les populations avant que les catastrophes ne se produisent. Donc euh, il y a aussi des, des, des séances de renforcement de capacité par rapport euh, à l'avertissement précoce. Et nous avons développé un module qui soutient euh, le programme euh, contre le paludisme. Et, euh, utiliser les données, on essaie, n'est-ce pas d'utiliser les données pour euh, anticiper sur les urgences. Et grâce à l'expertise du Malawi, et mon expertise, on essaie, n'est-ce pas, de mettre à l'échelle cette plateforme qui a été développée en 2015, 2016, pour être capable d'intégrer, et Manika en, en a parlé, donc notre objectif, c'est d'avoir une plateforme intégrée qui est utilisée non seulement pour la gestion de données, mais aussi pour euh, anticiper sur les... Et, et, différentes catastrophes liées à l'agriculture et au climat, mais également nous euh, assurer que les, que les agriculteurs soient euh, informés. Nous sommes en train d'apprendre du domaine de la santé, du domaine de l'éducation pour, n'est-ce pas, développer cette euh, plateforme intégrée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Séverine, c'est vraiment, vraiment très inspirant d'entendre tous ces projets qui sont entrés euh, dans les pays et adaptés aux besoins locaux euh, dans le gouvernement. Et il y a toujours beaucoup de présentations, mais souvent, euh, nous avons également 10 minutes vers la fin pour les questions. Alors, si vous avez des questions pour tel ou tel présentateur, n'hésitez pas. C'est maintenant qu'il faut poser vos questions. Euh, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Karine. C'est un commentaire que j'aime faire. J'ai quelques idées pour tous les analystes. Les présentations étaient vraiment très intéressantes. Mais souvent, je suis présente et je suis toujours impressionné par les présentations de l'organisation. Souvent, il y a ce problème de financement, mais je pense après les présentations qu'on de suivre ce matin, il faut vraiment parler des dollars, parler du financement. Dans les corridors, on m'a vraiment parlé de cette problématique. Vous avez dit que c'est moins cher. Mais moins cher, ça ne veut pas dire euh, gratuit. Vous savez, c'est intersectoriel. Vous dites que okay, voilà, c'est moins cher parce que il y a, y a de l'expertise au niveau local. Ça ne veut pas dire que ceux qui travaillent au niveau local n'ont pas besoin vraiment d'argent. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez contribué en utilisant votre cœur, votre argent, votre expertise, mais je pense qu'ensemble, nous pouvons vraiment être meilleurs en démontrant la rentabilité, mais aussi un état meilleur par rapport à la mobilisation de fonds. Je pense que c'est un domaine qu'il faut vraiment euh, améliorer. Nous avons parlé de la sécurité, nous avons parlé de meilleure architecture, mais utilisation euh, des données. Mais nous avons également besoin de la région. Donc, essayons de travailler ensemble pour mobiliser la région. Et je pense que vraiment, nous avons peu de donateurs. Donc, euh, je pense qu'ensemble, nous pouvons euh, vraiment mobiliser davantage de ressources. Maintenant, retournons au sujet. On va de, de, de parler de, de l'argent. Merci beaucoup, Karine. Mais je suis d'accord avec toi. Qui aimerait commenter sur ce sujet? Et je pense que dans l'après-midi, on aura l'occasion de revenir sur ce sujet. La problématique est que madame Karine vient de, de se lever. Prosper, un commentaire. Merci beaucoup, Karine, d'avoir soulevé ce problème. À un certain moment, nous en avons vraiment parlé. Je pense que voilà, ce que nous essayons de faire au niveau intersectoriel, c'est voilà, nous essayons de mettre en place des, des projets qui peuvent être financés. Gavi, par exemple, est en train de financer la vaccination. Alors, je pense que nous pouvons mettre en place des projets que nous pouvons présenter aux donateurs pour voir comment cela peut être financé. Parce qu'il y a certains pays, par exemple, il y a l'UNICEF qui est en train de soutenir l'éducation et, et la santé, c'est vraiment intégré et, ça pourrait être plus plus rentable. Donc on a besoin d'intégration pour euh, réduire le coût et avoir aussi euh, plus de financement. Merci beaucoup pour les présentations. C'était très encourageant de voir euh, comment vous êtes en train d'étendre euh, l'utilisation des HST dans d'autres euh, domaines. Et ma question, c'est de savoir quelles sont les différentes euh, limites que vous avez constatées au euh, sein de la plateforme et euh, qui ne vous permettent pas de vraiment répondre spécifiquement au, à ces différents domaines, comment vous avez géré la situation et quelle est la possibilité d'avoir de plateformes séparées pour ces euh, secteurs spécifiques. Est-ce que c'est dans euh, la portefeuille? Je vous remercie. C'est une très bonne question et ça a fait l'objet des discussions. Et la semaine passée, nous avons abordé cette question. Question euh, au sein des groupes ISP. Quelqu'un d'autre? Euh, Quelqu'un pour répondre à la question? Euh, merci pour euh, ta question. Euh, avec l'utilisation euh, de DHS2 euh, dans le domaine de l'agriculture, nous avons constaté qu'il y a, n'est-ce pas, des secteurs spécifiques, par exemple, l'échantillonnage, il y a des composantes où vous voulez faire, par exemple, l'échantillonnage, vous, vous ne pouvez pas le faire avec la plateforme DHS2, donc il faut, étendre, il faut développer la plateforme. Et pour ce qui nous concerne, nous avons développé des applications pour l'échantillonnage, il y a aussi des, for des formats de reporting, qui ne pouvait pas être prise en charge par des Alors nous avons dû, n'est-ce pas, utiliser d'autres applications pour euh, faire son genre, pour gérer ce genre de format. Une autre, un autre cas d'utilisation, il s'agit du tracking. Et au niveau du tracker, vous êtes en train de suivre une seule entité. Mais ici, on cherche, n'est-ce pas, à savoir ce qui se passe dans un ménage mais aussi ce qui se passe avec les personnes qui habitent dans son ménage au niveau communautaire vous devez n'est-ce pas suivre les ménages et les membres du ménage donc euh, nous avons le même problème même dans des HS de l'éducation par exemple les les salles de classe et les personnes qui se trouvent dans les salles de classe donc c'est c'est n'est-ce pas quelque chose qu'il faudra résoudre? Maintenant, pour contribuer, pour ajouter quelque chose, l'année passée, il y a eu des rencontres des groupes ISPE, il y a eu beaucoup de discussions, des discussions vraiment très structurées. Et ça concernait les différents défis auxquels nous faisons face. Nous faisons face à en utilisant des HST dans différents domaines, non seulement dans le domaine de la santé, mais aussi dans d'autres domaines, surtout l'éducation, parce qu'il y a beaucoup de, de groupes ISP qui travaillent avec le domaine de l'éducation. Donc, donc il y a ce problème. Avant d'appliquer des HST dans un domaine donné, en dehors de la santé, nous devons. Nous avons nous assurer que ça correspond au module de DHS2. Si ça ne marche pas, eh ben, il faut trouver d'autres solutions. Nous pensons que DHS2 est vraiment approprié, étant donné que ça a beaucoup de modules, mais souvent on rencontre quelques défis. Est-ce que vous êtes en train d'identifier les exigences Il y a des défis qui, qui émergent. Ces défis peuvent être liés à l'interface ou à la plateforme elle-même. Par exemple, pour ce qui est de l'éducation, il y a certaines interfaces, qui, vous savez, ça pourrait être, ça pourrait ne pas être numérique. Donc, puisque c'est numérique, et c'est facile. Est -ce que ce que sont des défis qui sont liés à la plateforme Nous en avons identifié. Et ce sont des, souvent des défis qui sont liés au tracker. Pour la composante agrégée, on n'a pas beaucoup de problèmes parce que c'est assez mature. Mais pour ce qui est du tracker, il y a vraiment euh, beaucoup euh, de domaines où nous avons rencontré des défis. que C'est impossible, mais c'est difficile. Nous essayons de nous projeter dans l'avenir si on parle quand même de la population tout entière dans différents pays. Il y a aussi la problématique de performance. Nous travaillons corps et âme pour identifier les problèmes liés à la performance. Et comme vous avez déjà mentionné cela, et, et nous sommes en train de travailler dans les centres d'experts. Nous avons essayé de voir comment on peut résoudre les problèmes. Troisièmement, ce que nous essayons de faire, chaque fois que nous nous rendons compte que DHS2 n'est pas vraiment assez efficace, nous essayons de nous intégrer avec d'autres plateformes. Et voilà euh, certaines des solutions que nous essayons de mettre euh, en œuvre. Pour le compléter, pour ceux qui ont suivi l'innovation, le développement des applications, nous sommes en train de travailler dur pour soutenir les innovations mais aussi innover des applications en plus de DHS2. Tout en attendant euh, ces innovations, nous avons développé des applications que vous pouvez utiliser en attendant qu'on ait de meilleures solutions. Donc il y a plusieurs moyens, nous sommes entrés d'étudier les voisins moyens pour résoudre les différents défis auxquels vous faites face. Nous essayons d'étendre les HSD dans d'autres secteurs, parce que les HSD est vraiment flexible. Nous voulons toujours évoluer. Nous essayons toujours d'aider et de nous étendre. Et nous essayons de garder cette plateforme pertinente pour qu'elle soit utilisée dans le plus de domaines possibles. Je ne sais pas si Sky a quelque chose à ajouter pour, n'est-ce pas, représenter sa communauté. J'aimerais dire, voilà, ce fut une session vraiment très intéressante. Je m'appelle Sky Oden, je suis directrice exécutif de Digital Square et nous soutenons des biens publics et, et, numériques, y compris uh, DHS2. Je pense que voilà, voilà, j'ai beaucoup pris plaisir à écouter les différentes uh, directions, orientations, les différentes interpellations de DHS2. Et nous sommes très intéressés de voir qu'il y a beaucoup de gouvernements qui sont vraiment représentés dans cette séance. Et dans les pauses qu'a fait, on essaie de poser pour voir comment on peut, n'est-ce pas, nous améliorer. Et donc, je voulais juste dire à quel point je suis vraiment satisfait et heureuse d'avoir pris part à, à, à ces séances. Merci beaucoup, Christine. Merci pour les présentations. Comme vous le savez, UNICEF, c'est une organisation multisectorielle avec différents programmes et différents domaines. Et je suis du domaine de la santé. Stogo et Jambak sont dans le domaine de l'éducation et nous soutenons OASH, les politiques sociales et les politiques liées à la production. Nous avons des collègues qui sur d'autres projets, sur les droits euh, des enfants. Donc, c'était vraiment très, très intéressant de voir comment des HST en fait, des très mises à l'échelle et pour euh, être utilisés dans d'autres domaines. Peut-être l'année prochaine, on aura plus de personnes de différents secteurs. Et, c'était vraiment très très intéressant de partager les défis parce que nous savons que les défis vraiment existent et c'est très important de savoir que les défis sont là et que nous sommes en train de travailler dur pour uh, les surmonter. Uh, <advising> Il y a des personnes qui, qui ont demandé pourquoi c'est juste peu de secteurs qui sont représentés ici. C'est parce que il y a quelques jours où il y a eu vraiment une rencontre qui a réuni plusieurs personnes, plusieurs plusieurs secteurs. Et donc, pour cette conférence annuelle, on n'avait pas assez de fonds pour inviter tout le monde, mais on espère que l'année prochaine, voilà, on pourra y arriver. Voilà, c'est pourquoi il voilà, n'y a pas de ministre d'éducation ici. Et une autre mise à jour, il y a eu une session du tracker par rapport au à l'infrastructure des biens publics et nous avons introduit tous ces concepts à tous les représentants des groupes ISP et j'aimerais alors partager un commentaire qui, qui a été fait. Ils ont apprécié les indicateurs et les normes. Il y a les neuf indicateurs pour identifier différentes situations qui correspondent aux, aux différents critères et du, des produits numériques. Vous savez, l'objectif principal, c'est de réaliser les ODD. Il est très important pour les ministères d'adopter ces approches. Et pour pouvoir prendre les bonnes décisions par rapport par exemple à la licence open source. Il y a eu aussi des discussions par rapport à la maturité, pour pouvoir prendre ces décisions, il faut, faut d'abord savoir euh, depuis quand telle, telle ou telle solution et là, si vous êtes un ministre et un directeur, vous vous demandez si j'adopte telle solution, est-ce que vraiment il y aura du soutien pour renforcer les capacités? Est-ce que la solution est durable? Est-ce qu'elle sera là dans cinq ans? Je sais que vous avez des informations qui sont disponibles, mais il y a certainement des personnes qui aimeraient, n'est-ce pas, ajouter des choses. Merci beaucoup pour ce commentaire. Je pense qu'on devrait donner la parole à Ulana. Ou... Je pense qu'on pourra continuer la discussion pendant euh, la pause café. On va voir comment on pourra surmonter les différents défis auxquels on fait face. Et on va d'abord écouter Ola avant d'aller dans la pause. Parfait. Nous avons, n'est-ce pas, un agenda très optimiste. Il y a des sessions parallèles qui vont commencer à 10h30 il y en aura également un. À 11h15, et après, une compétition des applications va commencer, n'est-ce pas, à midi. Donc, j'aimerais encourager tous les présentateurs vraiment de respecter les 15 minutes particulières euh, sont sont et parce qu'on sera vraiment très ponctuel. Hein. Et le déjeuner sera à 13 h 30 ah, Applaudissements pour tous les présentateurs. Merci beaucoup.